Non. Regardez, on va essayer de rentrer. Ah, il y en a que la tête, il y en a que l'enfusière. Hein. Alors regardez, ça c'est la tombe, je peux pas rentrer. Alors, Mais moi je ne peux pas rentrer. Vous voyez ça Ça, ça, genou, non. Lui taper, moi taper, pas bon. Ok, capucci.